Yo, what's up, gens de l'internet? J'espère que vous avez ce matin. Je vous remercie pour une nouvelle vidéo. Parce que je n'ai pas d'amis aujourd'hui. On se retrouve pour une vidéo un peu spéciale. Parce que c'est une vidéo, on a un peu de ramasse-miettes de tout ce que j'avais et que je ne savais pas quoi en faire en fait. Donc, euh, pour commencer, on a, on a vendu 150 000 contre euh, pas mal de PB. Vous allez voir ça. Ensuite, on a commencé à créer une femme. Et euh, par la suite, nous avons réussi à obtenir l'item le plus. Dure euh, Dur à obtenir de euh, de j'allais dire. De skill qui c'est un truc de malade, des amis. Vous allez voir, ça nous a pris tellement de temps avant de l'obtenir. On l'a obtenu, et ensuite, on l'a réussi... Euh, on a réussi, en fait. Vous allez voir, on a réussi à faire quelque chose euh, en, ensuite avec. On l'a testé et tout. Et aussi, le dernier truc que je crois que vous allez voir dans cette vidéo-là, c'est... Euh, j'ai acheté... Euh, des reines de mort. Donc, j'ai acheté trois reines de mort, je crois. Euh, je crois que j'ai acheté 3 reines de mort et j'ai eu 2 space en 3 reines de mort. C'était vraiment un truc de malade. Donc euh, voilà. J'espère que la vidéo va vous plaire. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Icons. Ciao, ciao Maxime. Donc il m'a dit qu'il il il, m'a payé. Il m'a dit, ouais Icon, j'aimerais acheter 25... Euh, j'ai 25, 25 pb, je veux 150 000 pour 25 pb. Donc comme ça. Et il m'a dit qu'il mettrait 25 pb pour 150 000 dollars. Il va nous rester 50 000$, mais 25 pb, c'est pris dans le full space quoi, donc euh, on est plutôt bien, en vrai on est plutôt bien, il est plutôt content et moi je suis content aussi, ça me fait environ 10, 10 pb de profit, mais le problème c'est que c'est quand même chaud de revendre contre de la monnaie, genre je veux dire ça va être vraiment chaud, euh, ça va être vraiment chaud pour moi de, de vendre par exemple 1 euh, euh, pb contre 10k, tu comprends ça c'est vraiment chaud euh, donc j'ai pas nécessairement fait beaucoup de profit parce que ça va être la plupart du temps ça dit k 1.5 et tout mais bon on verra bien qu'est ce qu'on peut faire avec ça mais c'est quand même assez intéressant comme trade pour ma part c'est plutôt cool donc on était justement en train de faire un nouveau home donc je vais continuer à éminer mon euh, nouvelle farm parce qu'on vu qu'on s'est fait pire la dernière on est en train d'en faire une nouvelle quoi on a déjà un étage de d'effet, mais on, a plusieurs... on est en train de miner plusieurs. Donc on a des gens qui bossent ici, Attends ici pour le séparateur, sur le séparateur à minerai. On essaie d'avoir la rune de corail, et on est en train de bosser ici, comme vous voyez, à faire notre farm. Donc on est rendu à, oups, à cet étage-là. Donc, je vous reprends un peu plus tard. Stack, c'est énorme, les gars. Six fucking stacks. Vous êtes prêts Il faut qu'on ait vraiment quelque chose de bon. Il y a un clear lag -like dans 10 secondes, on va attendre le clear lag. -like. Arrête, attends, attends. Arrête C'est moi la femme. Non mais je suis, plus, je suis full en fait, je récupère rien. Je suis juste là pour regarder. On a une pépite de space déjà. Le prêt, c'est parti. Bon. Les gars, on a 6 stacks de random mort. Ça nous prend de l'urite, du scénalium, de la métier. S'il faut de la météo c'est pas mal aussi parce que... voilà Et du space. Donc let's go, let's go mes copains de l'interweb. Ah, J'ai vu des pépites de mété aussi tomber. Malheureusement... Okay. C'est tout ce qu'on a pour l'instant. On a beaucoup de scénalium, donc pour le coup, pépites le scénalium et tout, encore. ça va encore. Alors, des pépites de les pépites de métées, ouais. Les pépites, pépites space, là. Ouais, on en a trois pépites space, donc j'en ai eu deux dans le même random mort, je sais pas. Je pense qu'on en a eu une avant, je vais faire pour toi, parce que sinon, c'est un peu bizarre. Allez, c'est parti, les gars. Allez, on n'a pas de, de mété encore, on en a ouvert pas tellement. Tout, pas... Euh... Let's go. Contre, euh, Moi qui voyez, pensais avoir au moins deux métées ou deux space, là... Je suis moins optimiste, je vais vous dire franchement, encore une pépite de mété, je crois qu'il y a tombé. On beaucoup, a deux hein. pépites de mété. Le titan, ouais, c'est vrai que le titan en a seulement deux quoi. C'est pas foufou. Une autre pas pépite beaucoup, de mété. Hein. Mets-toi en F1. C'est quoi cette arnaque là Non, on se met pas en F1. C'est nul le F1. Un peu de l'arnaque là, non Bah ouais, là pour l'instant on se fait baiser, mais de toute façon comme j'ai dit on en avait surtout besoin pour l'urite et tout. Euh, malheureusement, on en avait 6 stacks à 12 000 chacun, ça vaut 12 000 environ le stack. On aurait pu bien se mettre bien, mais là je pense pas qu'on va faire si, du profit. Si as 2 métiers, t'es à peu près rentable. Enfin, ouais, non, je suis rentable moins... d'un stack quoi, mais ouais. Il faudra ouais, avoir ouais, au moins ouais, 5-6 euh... métiers quoi, mais euh, c'est pas possible. Mais de toute façon, on faisait après, pas ça pour avoir du profit. On faisait surtout pour pouvoir mettre les minerais après, dans le séparateur plus, et obtenir la. Ouais, avec les que t'as, tu peux un ouais, voilà. space non Ou une mété avec toutes les de métiers. Exact, t'as tout compris. Donc là on a déjà 4 pépites de mété, 3 de space J'aimerais quand même obtenir un space, les gars ah il nous bon, en reste mais... encore pas mal Ah bah, il en reste beaucoup, il en reste beaucoup eh, tu veux que je t'ignore en fait maintenant euh... payé moi, NON <rire> Ils se bataille Nous on est, nous on est, nous on parle tranquilleux Il y a un Tita par terre là, j'ai vu, on va la récupérer vite fait Prends oh, le Tita hein, ça te ça... sert Ouais, bah attends, tu si vas te donner les pépites, tu craves des minerais avec ça Parce que je suis attends, full Attends parce que je suis full en fait Bah ouais, bah moi aussi non. je suis full Oh Tiens, allez, il en reste plus beaucoup, les gars. Au moins un space au moins, s'il te plaît, monsieur. Moi qui fais un défi d'avoir 64 space, monsieur. Le mortal, est-ce qu'il est en vocal mortal Je sais pas. Ouais, bah mortal, faut faire des miracles avec ça. Pas de mété ni rien encore, c'est chaud quand même. Mais je t'ignore, tu peux quand même quitter des bien, t'achètes la rune de. Eh bah ouais, voilà. En PB, j'ai pas de PB, mais je veux bien l'acheter. Si t'en as vraiment une, je veux bien essayer de l'acheter. Si jamais je ouais, l'obtiens pas. Une métier, une métier. On a une mété au moins, une mété, c'est bien déjà. c'est la deuxième mété que va dans sa de de de tout ça. Faites vos prédictions de combien de mété et de space qu'on aura. Deux mété de space. Non bah, ça va être chaud hein. <rire> Là on a une mété déjà d'ouvert, donc c'est déjà bien. Oh ça va il a la lag. La lag. Ouais il a lagué. Vous est... voyez plus bouger. Ah une deuxième météo. Ouais, une autre mété, donc deux mété, c'est bien ça. En vrai c'est déjà... deux métiers c'est quand même bien en vrai, en soi, c'est pas pas mauvais Mais il en faudrait au moins 3-4 quoi Ouais c'est dommage Mais j'aurai pas, hein. Et ça, ça va être chaud Donc ouais, deux métiers c'est bof bof franchement C'est la fin, je crois pas qu'on va en avoir un autre Peut-être un space, peut-être un space Non c'est fini Ouais donc on n'est pas chanceux le Oh en fait on a 4 métiers, what the fuck J'ai 4 métiers dans mon inventaire hein En fait c'est rentable Comment on faire les faire a eu les 4 métés En fait j'en ai 5 vu les... Icons, je peux les faire cuire pour l'expo. Oh ouais, vas-y. Mais rends-moi après. Mais de toute façon, je te... Les gars je rigole pas, j'ai de... ouvert le coffre, j'ai vu la rune, dans... regardez. dans mais, ta main, regarde ta main. Oh on on on a le bâtard, c'est ça. Essaye ça à quoi en fait C'est hyper bon. Icons, essaye là, Ça nous prend du gold, ça nous prend du gold. J'en ai, j'en ai, j'en ai. Oh my god les gars. Il y en a plein dans les coffres, go, go, go. C'est les les les les les bon, j'allais, j'allais, je j'allais j'allais, j'étais en train d'en faire une. La panique à bord. Ils sont où Ils sont où Ils sont Oh my god, les gars. T'as un record au moment où tu l'as eu Non, justement, j'étais en train de. J'allais déco, j'ai ouvert le coffre, voir une dernière fois, j'ai vu la rune, mon pote. T'as pas euh, Windows Enfin, t'as pas Nvidia, je Non, ça va. Vas-y, vas-y, go. Attends, euh, c'est quoi ça me prend Ah ouais, mon assembleur, putain. Ton micro de merde, s'il te plaît. Okay, let's ça de ça près. 65%, 65 quoi les gars, 65% les ouais, gars, ouais, ah, 65% les gars, je regarde, je regarde, je regarde, je 65% les gars, putain. Clique pas dessus, n'attends, il faut a, ouais, ouais, vraiment Ouais, ouais, t'inquiète. C'est vraiment au 65% les gars, putain de merde. Vous avez mis les, aimer, les icons Moi, ça va pas marcher, je dis. Les icons je l'ai mis déjà et c'est en train de marcher. Ah, hein. oh, on le voit pas nous. Les gars, j'ai jamais autant stressé de ma vie, gros. Monte -là, monte -là, monte -là. Monte -moi oh my god, attends, il faut Monchaine. acheter des... Faut des minerais. Attends, arrête arrête la machine vite fait. Du coup, ça peut être euh, votre machine C'est bon, regarde, j'ai pris de l'urite, ok Regarde comment ça fonctionne. Viens, viens, viens. Oh my god, la rune des minerais. Oh, mec j'ai entendu oh, le bruit ouais. de l'XP, je me suis dit. Oh moi, aussi, moi aussi, justement, je okay, me Regarde, à regarde fond ça, ok Regarde, quand tu mets un minerai comme ça, ok tu, Quand tu le casses oui. avec la rune sur toi, nous nous ça drape beaucoup vévite et tout à chaque fois. Donc, c'est super cheaté en fait. On a Attends, Icons, vas-y, bah. Ben... Mais ah, à il faudrait trouver un minerai de météor, ça drop des pépites de météor quand tu mines la météor. Attends, Attends mais Icons, est-ce que ça donne de l'XP quand tu fais ça, non Je sais pas, je sais pas du tout, c'est pour ça que je vais essayer. Non, mais juste regarde avec eux si ça donne de l'XP. Vas-y, j'ai pris les autres en bas. Est-ce que ça donne de l'XP Non, ça, ça donne pas d'XP. What the fuck Est-ce que, est que ça marche pour euh. Pour Mais euh... ça te donne combien de pépites à chaque fois Je sais pas, gros. Attends est-ce est -ce que c'est es, -ce est une fortune Entre Une et 4, une et 4 Est-ce c'est une fortune une... Moi j'ai pas de fortune non Ben ouais, prends, prends, prends, prends, prends, prends, prends Et c'est ça quoi votre machine en fait de... T'inquiète ah, Oh ça donne plus Ça donne un oh, peu mec. Plus, je crois, Oh mec Ouais ça donne plus C'est méga cheaté, faut pas la perdre c'est une des merdes en fait Attends est-ce que tu as une anneau saver, truc de merde, tu moi non, oh, non, là j'en ai pas sur moi mais je vais prends, la mettre dans non, non, prends, prends, prends, sauvegarde pour cas qu'on meurt, ouais, mais what the fuck quoi. Et hey, gros, si, si tu vas minute tu te mets full space. Hein. Il faut qu'on soit minimum 3. <rire> non, non, mais pas besoin parce que là, il y a l'anneau en fait. L'anneau, ce que ça va faire, c'est que ça ah, va lui sauver oui, oui. ah, bon, son truc. Est-ce es que ça t'avantage fait... sur les randoms Je sais pas du euh, tout. Euh, can... can... est-ce que tu as vu gros le cri qu'on a poussé les 3 gros ouais, qu'on entendait dessus What the fuck. Attends, HTF10, on voit un Les gens ils comprennent pas en fait, c'est qu'on a fait cuire au moins 2 décès de coffres en space obsidienne remplis de minerai on l'a jamais eu en fait et là on vient de, finalement de l'avoir après quoi après Oui ne ways oui ways oui ways on a, eu, a, eu, a eu, on les eu les ruines on a eu on les ruines. A eu. on oh. l'a eu puis en plus elle a marché dessus l'enchant on l'a euh, essayé marché. oui ouais. elle a marché ouais, c'est ouais. <rire> vraiment tuité ah, ouais. mec Nathan, il va te montrer le record gros quand on a gueulé quand ça a marché icons avec tout gros oh jure ouais, ouais, mec a putain oh. on a eu à l'aimer tu as euh non t'inquiète bah tiens tu peux aller vendre tout ça au shop si tu veux j'en ai pas besoin ça donne masse à fait, ça vaut grave le coup en fait quand tu penses Walkin tu vas tellement te faire d'argent Ok allez yes merci beaucoup ça c'est ma rune que j'ai crafté le 4 et elle le 8 Holy shit les gars Bon bah ça ça va directement dans le Directement dans le Ouais, Par exemple On va gros on aura le 3 de aussi C'est pas plus juste pour toi Waddyfait On l'a eu avec genre 3 lignes